Je pars. Oui, tu, te dis, comment tu pars Oui, comment tu vas Ça va pas. Tu es venu voir quel Ouais, en fait, on a fait un programme pour aller se distraire un peu à la plage. Et tu l'a appelé Si, si, si, on s'est appelé. Je les ai appelés avant de démarrer, donc elles sont presque. presque okay. Nous, à notre temps, on n'allait pas à la plage. On 21e siècle, ouais, est au 21ème siècle, papa. Oui, Mais quand même, prenez une de Ne vous inquiétez pas, papa. Papa, faites-moi confiance, c'est pas aujourd'hui je suis avec elle. C'est bon Ouais, c'est bon. Ok, une de ta Okay, à Merci papa pa. tout On à Et vous aussi, prenez de vous aussi eh. à Merci Ma chérie, là, je Tu pas Tu bon, je On se voit souvent, tu vois, on se comment oh, <Fortnite. tégor dona> Je suis pressé, viens <té grammar> ah, ah, Franchement, je n'aime pas trop. Je ah. Procureur, procureur, procureur, la vétérinaire aussi, oui, c'est les deux qui, c'est sa fille, c'est ma femme, c'est ma femme. Tu m'as dit, on ne peut pas aller chez lui comme ça, il va faire un mot, tu promets. Ça, c'est rien, il faut laisser. Je suis, c'est ma femme, bientôt. Oh, à ta pote, Jésus, oui, et derrière, quand on je viens, le boss était là, je viens de les chercher devant la maison, le boss est là, c'est pas aujourd'hui. Oh, oui, est derrière, on va Oh il jine lui, j'y jine de Oh Je pas Oublie ça, c'est ma femme, Femme toi là, s'il te plaît, je suis pressé Tu m'as à la femme, Mon frère, tout à l'heure Hé Tu me comment dormir Carré, Mimo Hé Mon me comment dormir Et 5 Bonsoir. Oh On a On a parle, parle a moi, Ça va Oui, mon fils, ça va. Ça ne pas. Tu dans le quartier Non, c'est vous que je suis venu voir. Ah bon Oui, papa. Je viens de voir quelque chose tout à l'heure. Ça ne vous pas du tout. ils des le quartier. Ah moi ne pas Alors, mon fils il y des il y a un grand tiré, il y des Il y des vraiment. et on aurait mis des bouts, des papa. tant que procureur la retraite. Mais comme toi, il y a eu l'a il mais tu, parles de, tu parles de qui? Timeni? Ah ton Moi je ne connais pas de ce nom. Hein. C'est Chopbandy on l'appelle partout hein. Chopbandy n'est pas fumeur. Mais tu parles de Timeni, le bandit là? Mais tout le monde le connaît sous ce nom. Mais Biote n'est pas bandit Mais bien Mais Biote n'est pas bandit ou? Il est que un écrivain, il gravit des voies, il braque à bien des voies. Non. Bon, je passer dans le quartier des on en trouvant deux bandits. Mais comment tu C'est ton ami non? Ami, ami, ami. Oh papa quoi papa. Est -là, merci, qu merci papa. Mais Mais voyez nous tu pas mal de ton ami. Si c'est toi qui vas dire ça. Hein? Est-ce que c'est normal? Quand on Regarde comment il parle de, de son ami derrière lui comme ça. Après c'est pas aller pour ensemble. Vraiment, la génération militaire de Damoun est la mais vraiment.